Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une créa toute simple, toute simple. On va faire trois euh, boules de noël, vous pouvez en faire plus euh, si vous les faites plus petites ou vous prenez des cartes plus grandes. Ça c'est en cours de séchage, je vous, je vous expliquerai pourquoi j'ai commencé celle-là, parce que tout simplement on va repartir dessus après. Alors ce qu'il vous faudra c'est de l'aquarelle, de l'eau... Euh, les pinceaux, bon bah un peu la base, euh, si possible un, un stylo qui euh, supporte l'eau, le, donc là c'est marqué water-based et water-resistant, donc c'est résistant à l'eau et c'est euh, basé à l'eau. Et ce que je vais utiliser pour faire le trait, pour ne pas être embêté, on peut utiliser un crayon de papier ou autre chose, euh, ça par exemple, mais je voulais que ce soit un peu plus euh, discret et délicat, c'est un crayon gris euh, qui est un crayon aquarellable. Et ça, alors ça il n'y a pas besoin de ça du tout un compas fera l'affaire j'ai souvent des problèmes avec les compas euh, qui dérapent euh, ça aussi ça dérape euh, mais l'idée ça va être de maintenir le papier et l'outil euh, ça sert juste à faire des ronds voilà, si vous n'avez pas ça prenez ce que vous avez la main sous la main par exemple euh, ça c'est euh, mon pot de café Voilà. Euh, je pourrais très bien prendre le couvercle après je trouve que ça un peu grand par rapport à la taille de la carte euh, mais sinon le, le, le concept il est là, regardez autour de vous, euh, regardez sur votre bureau, vous avez sûrement des trucs ronds. Euh, là c'est notre calendrier de l'avant, il euh, faudrait quand même le vider. Euh, vous prenez la petite boîte, ça vous fait une taille tout à fait euh, tout à fait sympa. Euh, pour une boule de Noël, euh, un bouchon d'huile de, de massage, un bouchon de colle, tiens, tube de colle. Voilà, des trucs ronds, vous en avez sûrement votre mug. Euh, vous en avez sûrement autour de vous, vous pouvez poser l'objet et venir tracer le tour avec ce que vous avez. Ça peut être d'ailleurs un défi créativité euh, de dire je travaille sur une forme que j'ai à côté de moi euh, et je ne vais pas chercher un outil spécialement pour créer une forme. Mais euh, bah voilà, je ne vais pas le faire. Euh, le papier que j'utilise, il est génial. Euh, je pense qu'il y a du coton dedans. Euh, je ne sais plus sa composition, mais il réagit extrêmement bien à l'aquarelle et je pense que je vais... Euh, euh, venir faire beaucoup plus d'aquarelle c'est dans les temps à venir parce que justement euh, c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps mais euh, à force d'utiliser les papiers un peu de base, euh, plutôt pour la carterie et tout ça, il y a quand même des réactions qui sont difficiles à travailler qui ne sont pas géniales. Euh, L'idée c'est de venir faire, moi j'avais dit trois boules, avec si possible éventuellement un chevauchement euh, partiel. <coughs> on prend les tailles qu'on veut comme on le sent. Euh, là je trouve que celle-là elle est un petit peu trop petite. Euh, donc je vais prendre un peu plus grand euh, par exemple alors comment ça marche ça marche en fait on pose le on est censé tenir le papier on tient la structure extérieure et en fait ça ça tourne donc on, euh, comme les, les spirales, des spirographes voilà, tout simplement hop. donc là par exemple si je veux qu'elle soit un peu au bord mais pas trop hop. voilà j'ai un rond et ça permet d'avoir des ronds de taille différentes c'est beaucoup utilisé en belette et euh, et, euh, ce type de, de créa. Donc là ce que je fais c'est que je regarde un peu, je regarde un des chiffres par exemple, je regarde où ça tombe et je, je vois si ça me plaît ou pas. Hop. Donc là j'ai fait ça sur le 1, il faut que je fasse assez attention parce que ça a tendance à glisser vu que mon papier est, euh, est assez petit et ça c'est gênant. Et je vais faire encore une, une autre taille, je vais mettre à peu près le, le centré ici. Hein, donc on on peut deviner la, la, la forme que ça va faire et même visuellement voilà vous voyez comme ça, ça le papier a bougé ça c'est le gros souci donc je vais retourner pour euh, permettre d'appuyer sur le papier et la structure extérieure euh, tout à l'heure c'est ce qui s'est passé donc j'ai mis un coup de là je vois que c'est trop loin euh, si je prends le troisième je suis pas fan. hop je veux pas que ce soit non plus au milieu euh... Je vais prendre le deuxième trou. Allez, hop. Voilà, hop une petite boule. Euh, je regarde si grosso modo la composition me, me convient. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal en termes d'équilibre. En tout cas, ça me convient. Et là, on va venir euh, bah, vraiment commencer la partie euh, aquarelle. Donc, comme il y a deux boules euh, qui se touchent, je vais commencer par celle de devant et surtout pas dépasser. Hop. On reste bien dans la boule parce qu'en fait c'est ça qui nous fait notre forme ronde et il ya il des trucs ça genre un nuage par exemple on s'en fout sa forme elle n'est pas ultra précise une, une boule de noël bah si donc on peut pas se permettre trop trop n'importe quoi alors je me sers de ce pinceau là c'est un pinceau que je j'ai depuis dix ans qui a une mauvaise qualité mais on s'en fout euh, ça me permet juste de mouiller il n'y a aucune couleur Hop, je remets un peu d'eau pour que ça glisse bien, euh, parce que ce que je, veux, ce que je viens chercher, c'est une belle diffusion. Il y a des, des pinceaux spécialement conçus pour ça, j'en profite pour vous faire le... Euh, grand kiff, grand kiff euh, Si ça se renverse, en fait, l'eau, elle ne tombe pas. Euh, je suis un peu peur, voilà, parce qu'il ne euh, faut pas non plus qu'il soit trop rempli. Et en plus, on peut poser les, les pinceaux dessus, j'adore ce truc. Euh, entre ma maladresse et, euh, et les trois chats euh, c'est génial d'avoir des, des gobelets euh, anti renversement euh, qui en fait si se renversent mais ils euh, vont pas foutre toute l'eau dehors et en plus ils ont un truc pour poser les, les pinceaux bon je parle je parle et pendant ce temps là ma, ma boule ne se peint pas tout seul alors quelle couleur on va mettre euh, bah, ça fait longtemps tiens, que j'ai peint je suis turquoise euh, hop. donc je prélève largement euh, en couleur là, je, euh, on laisse tomber la, la délicatesse hop. je tatouille je tatouille euh, et puis je vais venir poser alors hop se diffuse plus ou moins bien comme là je l'avais pas réhumidifié euh, en plus ça dépend des marques elles ne réagissent pas toutes pareilles. Hop là. voilà vous voyez comme ça diffuse je touche paf ça, ça pète autour alors ce que je fais c'est que je commence euh, ça c'est la gauche je commence en bas à gauche parce qu'au début on est plus chargé et qu'en fait moi j'adore que la lumière alors faut pas dépasser là parce que l'intérêt c'est d'avoir j'adore que la lumière vienne de là donc du coup c'est euh, la droite et en haut euh, mais euh, ça peut venir d'ailleurs hein. mais l'idée en fait on peut venir tapoter comme ça et puis de toute façon ça va bouger euh, moi j'aime bien venir un petit peu quand même au bord mais il ne faut pas trop parce que sinon après on a des risques de, de dépasser. quoi. Et si on dépasse, on perd la, la forme parfaitement sphérique. C'est aussi pour ça que le, la première étape de mouillage elle est assez importante. Voilà. Là, je ne touche même pas le papier, je suis vraiment dans l'eau en fait. J'aime bien cet aspect un peu, un peu vaporeux. Hop là, là je retouche un petit peu sur le bord. Et en fait.. Euh, je vais revenir tapoter pour réaugmenter la quantité de pigments sur certaines zones et ça va se rediffuser normalement tout seul Hop. surtout donc comme je disais dans la zone opposée à la lumière c'est un truc euh, euh, les lumières ça va mais dès que c'est des boules j'ai énormément de mal euh, du coup ça ça fait vraiment partie des trucs que j'apprends par coeur euh, sur euh, un côté, euh, on met, côté, on en met, l'autre côté, on n'en met pas. Et, euh, et je laisse un peu tomber euh, les parties plus complexes. Genre, euh, sur une boule, vous verrez qu'il n'y a pas juste un côté brillant, un côté foncé. Mais euh, après, ça devient... Euh, je, je, je fais des bêtises là-dessus. Hop, voilà. Alors, je regarde, est-ce que ça me convient Non, je trouve qu'ici, ça manque un petit peu de, de couleur encore. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Hop. Puis j'aime bien l'aspect que ça donne un peu euh, nuageux comme ça de euh, flou, euh, vivant euh, de cette couleur qui vient euh, d'acheter voilà, donc là ça me convient Hop. je ne bousille pas tout à la dernière minute en faisant juste le petit coup j'essuie parce que je vais changer euh, de couleur alors je l'ai quand même beaucoup mouillé hein, le, le, le premier donc il faut faire gaffe en manipulant hein, pas euh, venir euh, péter cette partie qui est très humide. Je vais voir si je peux vous faire un zoom. Il euh, y a vraiment une... Euh... Oui, c'est pas là où il est. Euh, là. Si vous regardez ici, euh, c'est de l'eau. On <rire> va éviter de tout gâcher. Voilà, vous voyez que ça bouge. Voilà. Donc ça, ça peut être aussi une manière de rebouger un petit peu les pigments, mais euh, c'est qu'est-ce gueule. Donc attention. Hop on va redézoomer. Je vais choisir une autre couleur. Alors souvent, bon, ben Noël, ça va être des bleus intenses, des rouges. Euh, mais je pas envie de faire que ça. Donc, euh, je pense que je vais partir sur un bleu. Alors, hop. Je suis mon pinceau. Première étape, je charge en eau toute seule. Et je viens mouiller l'intérieur de la boule sans dépasser hop hop, hop. voilà normalement j'ai pas dépassé, je vois que c'est bien humide, on le voit parce que le papier il est brillant, il est chargé d'eau alors encore une fois, est-ce que je peux vous zoomer ça de l'autre côté Et ben moi je vous le dis hors caméra, on le voit vachement bien que c'est brillant et tout mouillé. Voilà, caméra on voit pas, mais mais si si c'est le cas. Je reprends ma petite fiche, je l'ai détachée il y a quelques jours, et je pense que je la laisserai mobile pour pouvoir plus facilement travailler dans les parties là. Euh, mais bon voilà, c'est petit détail je, je vous montrerai parce que je vais changer de palette euh, pour une un peu plus grande ah, il me manque vraiment une rangée j'ai des couleurs métallisées aussi à intégrer alors on y va euh, je vais prendre quoi le bleu céruléum je trouve qu'il va bien avec alors je vais un petit peu mon pinceau je, suis, je mis dans le dans le turquoise hop et voilà. Et là vous voyez comme elle se diffuse bien, on, on touche à peine, on n'a même pas besoin de venir faire le tour, ça fait pof pof, c'est parfait. Les aquarelles vont pas du tout avoir toutes les mêmes rendus en fonction des marques, de la qualité, mais aussi euh, de l'opacité. Celui-là par exemple, le turquoise, euh, c'est une couleur qui a beaucoup de blanc, elle est assez opaque. Et euh, même si j'adore le turquoise, je trouve ça dommage. Parce que pour l'aquarelle, ce que j'adore, c'est cette, euh, cette espèce de, de transparence associée à l'aquarelle. Et donc, toujours la zone que je veux, euh, la plus chargée en pigment, donc la plus sombre, en fait, c'est à gauche, en bas. Hop, voilà. Et là, je voudrais ramener un petit peu de... Euh, des couleurs un peu moins froides euh, sur ma troisième boule euh, mais sans pour autant euh, tomber dans le rouge euh, donc je pense que ce que je vais faire c'est utiliser du violet parce que le violet bah, c'est du rouge et du bleu mais euh, très important, comme ici c'est mouillé, si jamais je mouille ici, déjà ça va diffuser, et en plus si je remets du pigment sur le mouillé à côté, ça va euh, venir diffuser et flouter cette, euh, cette ligne-là, et ça marchera pas du tout. Donc on laisse sécher, euh, ce qu'on peut faire, alors je vais vous profiter pour vous montrer un truc, euh, on peut effacer un peu de la couleur, euh, là par exemple je vois que c'est vraiment très trempé, si je fais ça, ça va absorber l'eau, d'accord, mais ça va aussi absorber la couleur, donc ça peut euh, venir réparer des petites tachouilles là, là je, je ne veux pas effacer la couleur je trouve qu'elle est bien euh, à ce niveau là mais je vais quand même enlever un petit peu d'eau et vous voyez qu'il y a de la couleur qui part avec et au niveau euh, plus haut je peux appuyer un peu plus puisque ça ne me dérange pas d'enlever de la couleur parce que c'est ma zone euh, la plus exposée à la lumière et euh, comme c'est des, des surfaces euh, lisses et brillantes c'est des surfaces qui vont paraître carrément blanches dans les... à cause des reflets Voilà. alors là je vais me mettre en pause euh, pour me servir du heat gun pour se chauffer euh, quand vous faites ça, faites attention à ce qu'il n'y ait pas euh, des, des grandes zones d'eau qui fouf, risquent de dégager et de vous saloper tout votre travail au moment du séchage c'est assez dommage à faire Donc, le heat gun, je vais essouffler, sécher ça au chaud, tranquille. Alors, je fais la petite pause. Donc là, euh, je pensais que euh, celle que j'avais faite juste avant ne serait pas sèche. En fait, si, elle était déjà sèche et euh, vous voyez le rendu euh, très fondu. Et ici, avec euh, un peu des marbrures, des coulures très douces. Euh, là, j'ai séché au heat gun, j'ai accéléré. Et on voit apparaître des petites craquelures. Euh, très très fines. Et euh, sur l'autre, euh, rien. Les craquelures, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Euh, souvent, c'est arrivé sur des peintures qui contiennent du blanc. Donc, ces fameuses peintures qui sont un peu plus opaques. Et euh, sinon, quand il y a un séchage, trop rapide d'un coup. Alors, <rire> désolé je reçois, je continue à recevoir des messages. Euh, je vais utiliser mon violet dioxine ici. Et là, j'hésitais soit avec euh, du jaune. Ici, j'avais pris du orange cadmium. Euh, j'avais pensé à du jaune. Euh, mais je me dis voilà encore une fois jouer sur le contraste euh, chaud froid pourquoi pas euh, avoir donc je reprends la même méthode je vais quand même vous en terminer euh, une ou deux hein. je reprends la même méthode alors surtout surtout ne pas mouiller la voisine donc, deux secondes de concentration voilà. Hop. Désolée pour les bruits et les reniflements, je, je fais vraiment ce que je peux là, c'est une période assez difficile pour moi. Ça fait un mois que je suis malade, je me suis tapé le Covid, Putain, en plus avec ce qu'on fait attention. Mais euh, bon, bah, mon mari l'a eu au, au boulot quoi. Donc je me suis tapé le Covid et ça fait un mois que, que ça galère, je me suis fait une sinusite, je qui me demande de l'aide. Euh... <rire> Donc mon violet dioxyne, il doit être par là. Alors, c'est le bleu de Prusse ici. Si. Le violet dioxine doit être là. Hop. Je vais mettre un petit peu d'eau. Ce que j'aime bien avec les.. les... les... C'est vraiment un détail à la con, mais j'aime bien. Euh, avec les, les godets d'aquarelle, enfin euh, là c'est des demi-godets, les quarts de godets c'est la même taille en extérieur mais moins profond. Et les, les godets complets, c'est l'équivalent de godets côte à côte. Euh, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est qu'au fur et à mesure de l'utilisation, ça se creuse et je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Parce qu'en fait on met une petite goutte et puis on a tout ce qu'il faut à cet endroit là. Voilà. Vous voyez que je pose la, la couleur un tout petit point, pouf, ça diffuse autour. j'aime bien oh, voilà. donc là je viens je viens pas que déposer je la travaille un peu et je viens relisser le bord parce que euh, je pensais être allé suffisamment près du suffisamment près du du bord et puis finalement non mais ça normalement il vaut mieux le faire euh, au mouillé avant c'est une couleur très puissante le violet-dioxine. C'est pour ça qu'il on a on, l'air quasiment neuf mon, mon truc. Mais en fait, euh, là vous voyez, je l'ai à peine effleuré euh, un petit peu. Et puis au final, il n'y en a déjà plus besoin. Quoi. Euh, il est vraiment très, très coloré. Après, euh, quand je dis le, le violet-dioxine, c'est celui-là. Hein, parce que euh, en fonction des marques, ce ne sera pas forcément les mêmes, hein. Et je ne vais pas voir le petit camarade à côté Ça, pareil, on va laisser sécher Mais euh, je l'ai quand même moins mouillé Ça va aller plus vite Bon, la prochaine fois, je coupe mon son, d'accord Promis, ok, si j'y pense <rire> Toujours mon, mon gobelet vachement pratique Je redézoome un petit peu Voilà, non, pas bah voilà Allez, allez, encore un peu euh, je prends celui-là encore une fois je vais mouiller cette partie-là alors là vous voyez un double trait c'est <coughs> parce que j'ai dérapé euh, j'ai regommé pour euh, limiter la, la coloration euh, c'est aussi un truc qu'on peut faire si on veut que les, les lignes se voient euh, pas ou peu euh, de venir euh, euh, gommer un petit peu comme ça Hop. avant le comme ça, nous, on voit le, les repères, mais euh, une fois pas, on les voit plus forcément. Après, si vous regardez le jaune, on les voit quasiment pas. Il y, y a une bordure, mais euh, on voit pas que c'est euh, du gris. C'est pour ça aussi que j'ai pris du gris et pas du, du noir, pour que ça se voit moins. Mais j'aurais pu prendre un crayon de couleur. Euh Désolée. Un crayon de couleur de la couleur de la boule. Mais comme je savais pas quelle couleur j'allais prendre... Je me suis dit que bon, moi elle est grise, c'est bien, c'est neutre. Oui donc il n'y a pas qu'une copine qui me demande de l'aide, il y a aussi euh, la famille qui me demande des nouvelles. T'es vivante, t'es toujours vivante oh, oui, je suis vivante. Voilà. Ah. Ah, là, là, là, là. Hop. Hop Mais c'est infernal. Ces gens qui veulent communiquer. Donc là, j'avais repensé mettre du violet, est-ce qu'il y a une autre couleur qui me tente Pas particulièrement, ça change, ça change, je pourrais faire un truc full jaune-orange-rouge par exemple en camélieu, mais non, là ça me convient bien cette idée de mettre du violet. Alors, là, il me semblait la caméra ne veut pas refaire le focus sur le papier, pourquoi trop de bordel Aïe. Donc j'ai mouillé comme les autres fois. Je dépose mon violet euh, majoritairement dans ce coin-là. On, on peut faire pouf pouf pouf. Euh, là ça marche bien. On peut aussi venir un peu caresser, euh, touiller, mélanger, qui donnera un aspect un peu plus uni. Moi je sais que j'aime bien refaire les bords euh, pour affiner un petit peu un petit peu les Mais c'est risqué. Si vous avez assez mouillé, normalement ça ira plus le poil où il faut. Hop. Voilà, ça j'aime bien. J'aime beaucoup le rendu. Hop, hop, hop. Là j'amène juste un petit, peu, un petit peu de couleur. Et vous voyez que le violet il est vraiment puissant en termes de pigment, celui-là. Wow. On peut s'en servir un bon moment. Quand j'ai besoin, je réfléchis comme ça, je fais ce mouvement-là, parce que je sais que j'amène toujours ma lumière comme ça. Du coup, si je viens hop, remplacer par un, par un stylo, je sais que ça va faire ça, je le connais par cœur ce mouvement. Donc la, cou la partie où il faut que je remette des pigments, c'est celle-là. Pour moi, c'est plus tout à fait un moyen mnémotechnique, mais presque, c'est une mémoire du corps. À force de le faire, je sais très bien que la... je la mets toujours, toujours là. Moi, qu'il y ait une autre, une autre une raison de faire différemment. Moi, le soleil il doit être de ce côté-là. Pas forcément toujours logique, mais c'est comme ça. Donc, si on peut choisir, et eh ben voilà, faites ce qui, ce qui vous convient le mieux. Et c'est très aidant d'utiliser toujours le même, euh, le même endroit. Voilà, est-ce que ça me va Et eh ben ouais, j'aime bien cet aspect un peu cotonneux euh, de la boule. Maintenant, on va regarder euh, ici si c'est euh, si pas cuit, si c'est sec. Hop, ça l'est pas tout à fait, mais ça l'est presque. Et on se retrouve avec ça. Donc au passage, on peut noter que ça peut aussi faire des planètes. Hein. C'est des boules avec de la couleur. On va faire le petit bitonio d'accroche. Alors, je vais prendre ça. Et je vais essayer de pas me planter. Euh, je suis toujours dans le cadre, oui. L'idée, c'est... Je suis au milieu, je ne sais rien du tout. Voilà, c'est ça. C'est juste de faire un petit bitonio comme ça. Et après, au-dessus, soit on peut faire le câble en, en, au crayon, ce qui donnera un aspect assez fini. Et dans ce cas-là, ça aurait été intéressant de faire le tour aussi au crayon, puisqu'on a la même euh, la, la même technique, la même résonance quelque part, la, une harmonie. Voilà. Si on fait tout le tour euh, avec ce crayon-là, plus ça au crayon, plus le fil, il y a vraiment ce fini qui est commun. Mais euh, ce fil, on peut aussi le faire à l'aquarelle, avec un pinceau fin, il y a différentes couleurs. Oh là là là là Faut bien que je repère d'où ils viennent, parce que la gravité ça déconne pas. Hein. Hop. Ça c'est un truc à, à avoir tout de suite hein, un, un, un un aspect. Euh... Oh là Il y a un truc qui déconne, parce que comme les boules, elles sont suspendues par un fil. C'est la gravité qui va orienter le fil comme un fil à plomb, comme tous ces outils là. Et euh, si jamais votre boule elle penche, oh là c'est très perturbant. Euh, donc le fil, bah, là par exemple, euh, je pourrais le faire dans un bleu ultra sombre, euh, un bleu euh, un bleu de Prusse par exemple, c'est celui-là. Euh, je vais le faire en grid pain, c'est bien, ça fait un fil tout simple. Euh, le grid paint, c'est celui-là. C'est un gris froid, le grid pain. Hop. Alors, là, je vois, j'ai des pinceaux euh, pas forcément toujours tip-top qualité, mais... Euh, il a bidoublé. <rire> La pointe, je veux vraiment qu'elle soit... Il euh... n'y a qu'un fil, quoi. Il n'y en a pas deux. Voilà. Et je, je me demande toujours, je le fais, est-ce que j'aime bien Oui, j'aime bien. Et ça termine avec une note qui me convient. Ah, ici, il manque un petit peu. On peut repasser, mais il faut faire attention quand ça défile parce que euh, ça a vite fait de les rendre trop épais. Alors, question. ça, Je le laisse en blanc ou est-ce que je le colorise Moi, j'ai envie de le coloriser et surtout euh, en mettant un petit côté métallique. Donc, comme j'ai déjà des aquarelles métalliques, pas de souci. Sinon, il y a des... À Noël, on en trouve partout des feutres... Euh... Attends, attendez, je vais vous montrer ça. Il y a des... Hop ça, ça fait un petit peu mix média et tout. Il y a des métalliques de ce type-là. Euh, Donc ça, c'est des feutres. Ça sert aussi... Ça, je l'ai eu avec euh, des seaux euh, pour sceller. Euh, et puis, il y a ceux-là aussi qui sont des stylogels. Euh, Blancs, dorés, euh, euh, argenté. Non, non, voilà. mon argenté il est là par exemple mais là j'ai envie de vraiment rester sur euh, sur l'aquarelle d'ailleurs j'aurais oui. sûrement pu ne pas faire le, la, la bordure au crayon mais je, bon, je veux quand même envie Hop, on y retourne, donc j'ai pris du blanc alors je me pose un petit peu ici parce que je voudrais pas du blanc mais du gris donc je vais reprendre mon gris de pein. comme ça en plus on est sur un on a sorti, je regarde ce que ça donne, un petit peu foncé à mon goût, je reprends un peu de blanc argenté et surtout je vais le diluer. Comme ça en plus il sera moins, moins costaud et là effectivement, alors il est un peu bleuté ce gris euh, et je me demande est-ce que ça me convient ou est-ce que j'ai envie de le rendre plus neutre par exemple. Mais non ça me convient. Alors je trouve qu'il manque un petit peu de couleur quand même là. Voilà. Ça C'est vraiment du détail, parce que j'aime bien les petits détails à la con, mais euh, si vous le faites pas, on s'en fout. La plupart des gens, de toute façon, ne le, ne le remarqueront pas ou feront pas attention à la nuance que vous avez utilisée pour la de la boule. C'est l'impression générale qui va plus compter. Hop. Là, là, je prends mon temps, parce que pour moi, c'est un plaisir. Hein, mais euh, si vous avez euh, envie d'enchaîner de, les cartes de Noël, euh, vous pouvez aller beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà ce que ça donne. On attend le focus, voilà. Hop. Ce que je mettrais ici c'est un petit tampon à meilleur vœu, joyeuse fête, euh, euh, peut-être un petit fini autour euh, avec un cadre ou quelque chose du genre. Euh, là on va refaire la même manip pour vous montrer vraiment deux cartes euh, dans des tons différents mais avec euh, ce même type de composition. Alors toujours bien regarder euh, puis dans quel sens on est aussi hein, des fois que euh, toujours bien regarder où positionner la tâche faire enfin, attention là le violet il est un petit peu bavouillé je pense que j'ai dû me manipuler trop tôt. Je recharge un petit peu. Euh, ouais, j'avais mis en gris pain, Je me demande. Là, pour le coup, comme on est sur quelque chose d'un peu plus chaud, je vais euh, ce gris, je vais légèrement le modifier pour avoir quelque chose de plus chaud, plus rond. Donc, je pourrais prendre du rouge, je pourrais prendre du noir plus chaud, type noir d'ivoire. Euh, je vais prendre de la terre d'ombre nature. Bah, je vous montre les couleurs là-dessus. Euh, donc j'ai dit j'aurais pu prendre du rouge, par exemple, pour euh, réchauffer un peu ce, ce gris. J'aurais pu prendre du noir d'ivoire, qui est un noir beaucoup plus chaud que le gris de peine, qui est un gris très bleu. Euh, ou autre. Je vais prendre en l'occurrence de la terre d'ombre naturelle, euh, pour avoir quelque chose de... qui, qui me semble bien répondre à cette thématique d'attache. Voilà. Donc... Et vous voyez qu'avec un godet, euh, enfin un demi godet en l'occurrence, euh, il y a de quoi faire. Hein. Hop. Là, voilà, on est sur des attaches euh, pas tout à fait dorées, mais un peu plus. Là. Et euh, le fil, je le ferai euh, aussi dans cette couleur-là, mais plus foncé. là, on serait sur euh, quelque chose d'un peu métallique. Après, si vous voulez repasser Pour rehausser la couleur Il n'y a plus besoin d'aller aux, aux, aux mêmes endroits aussi euh, Intensément, il suffit de déposer Et elle va se diffuser tranquillement Voilà, donc je reprends un peu De couleur, je mets Concentré Et je balance mon fil Hop et là c'est marrant parce que ça ressemble à du doré. Alors que ce qu'on a mis c'est du gris, du brun et du blanc euh, nacré. L là j'aime bien, moi j'ai une palette assez, euh, assez complète. Euh, mais on n'a pas besoin d'autant de couleurs. Théoriquement avec les trois couleurs de base ça suffit. Mais bon c'est pas très toujours très, très vrai et très pratique. Mais euh, au final vraiment avec très peu de couleurs, genre euh, même euh, 6-12. Euh, c'est déjà très bien et surtout avec l'aquarelle où on n'a pas besoin de, de mettre du blanc puisqu'il suffit de diluer la plupart du temps voilà donc j'aime bien celle là qui est vraiment euh, avec les attaches euh, euh, dorées qui paraît vraiment euh, beaucoup plus chaude euh, avec le choix des couleurs et des, ah, là, et des attaches dorées donc à partir de trois ronds, <rire> un peu de couleur, on peut arriver à faire ça. Et puis ensuite marquer un petit, un petit complément, on va voir ça. Voilà, donc euh, ça, ça me convient bien. Euh, J'ai sorti deux tampons en bois qui sont là. Euh, avec euh, Joyeux Noël, Meilleur Vœu. Ça me semble assez euh, de saison. Euh, et puis je vais tamponner cette partie là qui est un petit peu un petit peu vide qui a l'emplacement euh, assez fait pour hop je remballe un peu mon matos euh, on peut prendre différentes couleurs pour tamponner par exemple du noir on pourrait prendre du brun également Tiens, j'avais prévu de mettre du noir mais je me dis qu'avec celui là un petit, euh, un petit brun euh, j'hésite entre les deux tiens. Euh, ça c'est pour nettoyer les tapons je vous avais parlé c'est la chamille euh, de low la chamille je sais plus quoi euh, là par exemple j'ai ces trois couleurs là alors là c'est noir aussi hein, mais euh, pour vous montrer un peu j'adore la, la versa fine et on a aussi la vintage sepia qui est, euh, qui est du brun les couleurs ressortent pas forcément très bien à la caméra. Par exemple, là, on voit du turquoise, alors que c'est du vert. Euh, c'est un peu... Euh, un peu spécial, mais bon. Alors... Qu'est-ce qui revient avec Peut-être plutôt celui-là. Et puis... Euh, ouais, un petit peu de... Parce que j'ai du gris aussi qui pourrait euh, euh, faire répondre à ça, mais euh, je trouve que c'est bien comme ça. Hop on va pousser un petit peu ça parce que ça commence à être furieusement encombré. Alors, qui meilleur veut Qui joue à Noël hein Allez, on va attaquer meilleur vœux ici. Hop. Donc ça c'est l'archivalde et la couleur c'est vintage photo. Celle avec euh, laquelle j'avais euh, hésité qui était plus foncée c'était la Grund Expresso. Désolé pour l'accent. Hop. Donc, euh, il n'y en a pas besoin d'en mettre trois tonnes, c'est juste parce que je pensais à autre chose, donc du coup je continue le même mouvement. Meilleur vœu, alors on n'a pas le droit à l'erreur avec les tampons, bois. Hein. c'est pas comme quand on utilise la presse à tampons. Je me positionne, je bouge pas, j'appuie fermement. Là, il y a une possibilité qu'il y ait une partie sur les boules, mais ça ne me dérange pas, c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire ça. Donc j'appuie fermement, mais pas trop. Je respire un grand coup je croise les doigts pour que ce soit bien tamponné <rire> C'est pas génial <rire> C'est pas génial du tout euh, C'est dommage Alors ce que je peux faire oh, Ça m'est déjà arrivé C'est pas forcément grave euh, Déjà préventivement celui là Je vais le gommer Des fois quand l'encre euh, accroche mal Oui c'est une gomme euh, licorne, en fait. Quand l'encre accroche mal J'aurais dû tester sur un, un papier à côté un premier truc qu'on peut faire, c'est venir gommer son tampon. Des fois, ça suffit. Euh, pourtant, je l'ai déjà utilisé, celui-là, donc normalement, il, il fonctionnait. Un autre truc qu'on peut faire, déjà, c'est systématiquement tester son tampon sur euh, une chute de papier, n'importe quoi, euh, euh, qui traîne. Euh, et puis, bah, connaître ses papiers aussi, parce que euh, certains papiers vont mal réagir à la à l'encre parce qu'ils euh, euh, bou ils bougent, ils boivent, ou alors euh, c'est le contraire, ils, euh, ils sont un peu glacés et ça dérape, euh, ou euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme problème ah bah Il y, y a les motifs du papier. S'il y a du motif, s'il y a de l'épaisseur, il euh, y a un risque euh, que ça ne prenne pas à tous les endroits. Donc là, ce que je viens faire, c'est tester sur un papier imprimant qui me resservira après pour autre chose. Pas imprimé du coup et je vois que bon euh, on est quand même pas gg mais euh, c'est gérable donc je sais que je vais le charger quand même plus en, en, en encre et je repasserai un coup de stylo dessus le coup de stylo aussi on peut le faire à l'embossage euh, au marqueur d'embossage et venir embosser euh, pour faire euh, du de l'embossage à chaud avec une poudre gonflante euh, par exemple métallisée ici ça serait très bien avec du doré alors ne pas se tromper de sens parce que là c'est pas récupérable hein. donc j'appuie bien ce qui peut aider aussi quand on est euh, dans ce cas de dur on a des tampons qui marchent pas très bien c'est tamponné sur euh... attends c'est trop tard Hop. tamponné sur des oh, c'est des trucs d'emballage ça donc il y en a des très fins et euh, des plus épais et le tamponné dessus, ça permet de, de mieux marquer les motifs quand il y a besoin. Allez, on croise les doigts. C'est pas génial, mais ça ira. Donc ces deux-là, je sais que je ne les referai pas de cette manière-là, mais encore une fois, on peut récupérer ça. Hop. Donc je vais commencer par le noir. J'ai ce stylo-là qui est peut-être un peu épais. Et je retrace. Le fait d'avoir juste à retracer. Alors après, ça peut être aussi un style, par exemple si euh, celui-ci. Euh, je vous montrerai comment on peut traiter aussi une erreur d'impression autrement. Je, je vais le garder exprès comme ça. Celui-là, je vais utiliser cette technique-là. Je repasse, tout simplement. Alors, faut être bien concentré. Là, j'étais pas parfaitement dessus, c'est pas grave. Les lettres, comme elles sont travaillées, elles peuvent être plus ou moins épaisses. C'est pas un souci. Mais je sais que pour les autres, je, passerai, je prendrai des tampons euh, acryliques et je passerai euh, par la presse à tampons. Quoi. Surtout après un, un travail pareil d'aquarelle, voire tout gâché par, euh, par un tamponnage raté, c'est trop frustrant. Heureusement, la plupart du temps, il y a des moyens de récupérer ça. Allez, on respire doucement. Super. Hop. Le tout c'est d'y aller tout doucement, de bien se concentrer, pas se mettre la pression, se rappeler que le motif est déjà dessiné, c'est plus dur, il n'y a plus qu'à suivre. doucement oup, oup. je sais pas de réécrire je suis juste le tracé et là ça convient parce que j'ai un joyeux noël qui est intense euh, et qui répond bien à la, à la thématique euh, on pourrait aussi encore euh, ajouter un peu de, de gouttelettes de blanc pour avoir un aspect euh, enneigé qui permet de fondre l'ensemble. Euh, là pour l'instant, je n'ai pas trop envie de faire ça. Donc euh, voilà, je la garde de côté, elle me plaît bien comme ça. Euh, je range. Ensuite, celui-ci, je vous avais dit, je vais vous proposer un autre truc pour rattraper le côté euh, tamponnage un peu raté. C'est tout simple, on va prendre tout simple, il faut quand même un peu de matériel On va prendre des encres euh, Soit, ces marques euh, Distress ou Isink euh, euh, Dye Ce qui importe c'est des encres euh, Qui sont travaillables à l'aquarelle Et qui permettent de faire hop, Qui permettent de faire euh, Des fonds qu'on avait déjà vus. Alors on est sur du brun Ça c'est mon brillant euh, Brun, orange Allez hop Je vais prendre celui-là les, les, les mousses, elles se, elles se scratchent. Mais j'en ai plusieurs parce que j'en ai marre de les scratcher, de les scratcher. Je suis en train de tout péter. Alors sur euh, sur les couleurs, la vintage photo, celle-ci, elle est un petit peu plus sombre. Et j'aime moins. Je vais prendre, je pense, euh, la miel. Tiens, miel ou thé? Thé, c'est celle-là ici. Et miel, c'est celle-là. Ouais, je vais prendre la miel de zinc. <coughs> Pour faire un, un petit côté vintage alors j'avais un j'ai un, un tapis teflon je l'ai coupé en morceaux et j'ai des petits morceaux qui me servent pour différentes choses pour l'aquarelle pour justement spécifiquement ça et je les ai découpés de différentes tailles c'est très pratique voilà donc je récupère l'encre euh, j'avais essayé de la mettre directement sur la mousse je me demandez pas pourquoi ça marche pas mais ça marche pas alors, euh, c'est bien sec, j'avais repassé un coup de heat gun pendant la pause. Hein. Et tout petit rond, tout doucement, tout tranquille, pas trop fort. Délicat, délicat. Délicat, délicat. <rire> Sans soulever les bords. Délicat, délicat. On vient frotter les bords. Et dépasser un peu vers l'intérieur. Je frotte les bords. Et je ramène la couleur tout doucement, tout doucement, en appuyant plus ou moins fort pour des, des, des zones plus ou moins marquées. Des petits ronds, les petits ronds. Hop. Alors moi j'aime moins que ce soit marqué en haut, toujours histoire de lumière, je préfère que ce soit plus fort en bas. Donc souvent, euh, et, au, et au centre aussi, j'aime beaucoup que ce soit très lumineux et très clair au centre. Pas du tout une obligation et euh, beaucoup de personnes peuvent utiliser des masques, c'est à dire qu'ils vont cacher ça et vont faire tout le fond, mais euh, moi j'aime bien cette sensation de lumière qui se dégage de l'image, du coup je préfère euh, ne pas utiliser de masque et euh, avoir un fondu tout doux et plus euh, enfin absent en fait, absent du, du centre. Voilà, là ça commence à être un petit peu dur de tirer les pigments. Donc ce que je vais faire, c'est en remettre un tout petit peu sur le côté. Donc vous voyez, je mets un petit peu de pigment, je viens le prendre avec la mousse, j'étale bien, je tamponne, je fais ce que, je fais ce que vous voulez, mais préparez l'autre côté. Hop, et venez grouf, griffer le bord tranquillou. Tout doucement, tout doucement. Sinon ça fait des marques, et c'est pas beau. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, voilà. hop, alors, on évite de péter son papier aussi en y comme une brute. Là, j'appuie plus fort. Hop, hop, hop, hop. Ce qui peut être gênant aussi, c'est parfois les, les empreintes de doigts. essayez d'avoir les doigts propres et secs, euh, puisque ce sont des encres aquarellables. Et euh, ça réagit à la transpiration. Ou aux mains mouillées, euh, si vous venez de vous les laver. Vous tripotez votre pinceau, je sais pas quoi. Voilà et donc là, le meilleur vœu qui est un peu effacé dans ce, ce, ce brun, et bien en fait ça donne un aspect vintage, usé, ancien, etc. Et on peut aussi rajouter quelques petites touches de brun sous forme de projection d'encre de par exemple. On peut même utiliser cette encre là, qui est donc, je le rappelle, aquarellable. Hop, donc je vous le fais, je vous le fais là. Je mets de l'eau. Enfin, j'essaye. Euh, je prends un pinceau un peu plus fin que ça, celui-là par exemple. Vous voyez l'encre que j'ai Et là, c'est toujours l'étape difficile pour moi parce que faut, faut quand même essayer de viser un peu. et La manœuvre est pas si simple que ça. Mais il y en a plusieurs de manœuvres. Donc, on mouille et en fait, on vient. Poup Alors, il y en a une, une petite morceau qui est tombé là. On vient faire poup. poup, poup. Et là pareil on peut utiliser des masques ou pas. Alors soit on fait euh, <rire> mon côté ancienne fumeuse, j'ai fumé il y a très longtemps. Ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté. Hop. Soit on vient tapoter comme ça. Une autre technique c'est de venir. Souvent les, les gouttes sont un petit peu plus grosses, un peu plus présentes quand on tapote comme ça. Hop. On peut tapoter sur un stylo mais souvent j'arrive pas à le faire, ça marche pas bien avec moi. Ah ça marche Alors quand on fait ça, souvent il y a des, des lignes. Donc moi ce que je fais c'est que quand ça marche avec celui-là, je tourne le papier parce que sinon je trouve qu'il y, y a un sens trop marqué visible. Est-ce que je vais faire le tour des tapotages Je ne sais plus. Et là, ça donne. C'est ça aussi qu'on peut faire avec l'encre blanche. Mais euh, il faut accepter de lâcher. Parce que ça, vous n'avez pas la maîtrise. Hein. Vous ne savez pas trop où ça va tomber. C'est euh, assez euh, aléatoire. Je vous la remettre un petit peu là. Mais ça ne va pas tomber là. Voilà. Bon. Alors, évitez de donner des coups, comme je viens de le faire. Ça fait des un petit peu trop grosse. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je vous fais le zoom tout de suite. Oui, bon peut-être euh, dans l'autre sens. On va y arriver. Voilà. Allez, il va bien se stabiliser. Non. Bon. Je voulais ramener les trucs. Donc ça donne ça. Aïe, aïe, aïe. Euh, dans l'autre sens, je vais montrer le, le bord. À l'envers en fait. Ce sera plus ah ouais c'est vachement mieux dans, le... dans le bon sens. Désolée, <rire> ça fatigue. Donc voilà ce que ça donne donc pour la version un peu plus chaude euh, avec un tour un peu vintage et tout ça. Et euh, ici une version euh, plus froide sur laquelle pareil on peut ajouter euh, des petites euh, touches de blanc pour euh, faire de la neige. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, les déclinaisons sont euh, infinies. Euh, moi, vu la taille des cartes et la taille des boules que je souhaite, je resterai sur 3. Souvent, on va partir sur des chiffres impairs parce que c'est plus apprécié, c'est pas une obligation, mais c'est plus apprécié. Et puis, euh, voilà, bah, faites comme vous le sentez. Euh, j'espère que vous allez bien vous amuser et que euh, c'est une activité aussi que vous pouvez faire en famille euh, Amusez-vous bien, passez des bonnes, euh, bonnes fêtes, bonnes cras, tout ça. Salut